seulement de découvrir les jeunes talents, mais également de les mettre en situation professionnelle à l'intérieur de nos productions de théâtre, et notamment, et notamment euh, sur les spectacles pour enfants que nous faisons régulièrement pendant les vacances. Alors, je dois dire que je suis aujourd'hui euh, très satisfait de cette association entre Falé et nous-mêmes, euh, parce que nous avons un objet commun qui est l'intérêt général servir les jeunes pour ce qui me concerne et servir les personnes en difficulté psychique pour ce qui concerne parler. Alors je souhaite une chose, c'est que cette euh, soirée et cette vente, bien entendu, euh, vous satisfassent et satisfait également les comptes de nos euh, deux associations. On a besoin de vous et, et je crois que vous avez aussi besoin de nos efforts. Merci beaucoup. Bonne soirée, et je donne la parole à notre président Valoré. Merci beaucoup, Monsieur magène pour. À 100 euros, nous sommes pour l'instant. C'est parti. À 100. <rire> à 100, nous sommes. À 100. Il fait une position. Ça La plupart des à de ça, c'est beau, ça. 100 euros, nous sommes pour l'instant. 100... 100 euros. Ah, 150, bravo. 150. Ah J'avais un peu de combat quand même. Ouais, 150. 200, bravo. 250. 250 un autre côté ah. à 600 et ça va être à vous à 600 vous les avez en pourtant bravo les deux chasseurs est voilà. est belle chose belle rouge <rire> et avec la <rire> pochette le numéro 45 Vinocéros, pastel sur toile de bernard de marine calpix ben voilà Attendez, là il attendait les chasseurs. Alors 100 euros rhinocéros, à 100, à 100 nous sommes. 100 euros Bouddha pour méditer, à 100 euros suivons. vont une belle tête de Bouddha, super bon passe. À 100 euros, non, personne ne veut méditer, le sort du monde. Non, à voilà. 100. À 100. Alors, qu'est-ce qu'il y a Le bouddha Voyons. 150, c'est là. Il 150, ça va être un bout. C'est un bout. Bel achat. 150. Va. Ensuite, Le numéro 99. Gilles, acrylique sur papier de Jean-Marc Perfetti. Ah ouais, belle. Belle tête, Superbe. 100. Allez. 100. 150. Vous ne pouvez pas laisser passer ça, c'est magnifique. 150. 150. Bien vu. 150. C'est d'amour, bravo. 150. <coughs> Ensuite. Le numéro 100. 100. 100 titres, 1000 sur 3. 100. C'est <coughs> un cadeau, hein. 100. Ça a l'air de vous tenter, non <coughs> À 100. <coughs> vous, je suis sûr que ça vous tente. À 100. Les hein Allez, bien, il peut, j'espère quand même. D'accord Allez, il a 240 <rires> 50. C'est pas 50 pas mal. pas C'est pas de C'est un 50 donc vous allez manger ça, vous allez voir. Bah oui. hein à 50, non Personne ne veut le Belmondo Bon, alors voyons. Le numéro 2, c'est quoi, alors Alors, le numéro 1 bis, liquette de poche. Donc C'est une liquette rayière en chelon. Alors, à 50, toujours, cette chemise Oui, encore commence à 50. À 50, la chemise de Belmondo, toujours. 100, hein c'est plus devant. Parfait. Ensuite, le numéro 2, robe de chambre en sainte-à-moderée. L'orbe de chambre L'orbe dorée, pardon. C'est une robe de chambre en sainte-à-moderée, toutes au rouge, col, châle et ceinture. Alors, oui, d'ailleurs. Ça, c'est juste d'être bien, c'est-à-dire. C'est une question de matin, là. Non, non, non, ça. Non, je pose avec cette... Alors, 50, de 100, bravo Non, 50 50, <rire> ici Ah, ben voilà, ouf, il y en a une devant, c'est là, 50, merci ma chère, c'est à elle. Merci. Non, bonne affaire, ah oui. bonne affaire, ouais. pas bien. Euh. Ensuite, le numéro 4, une veste de rayée et lancée, 50 la qui veut essayer Il est sur le portant <rire> du tas Bon, bah, il ne veut pas de pantalon, alors vous êtes une volés de veste. Oui, le numéro 6 qui est une redingote grise. Une redingote oui. Une redingote oui. Oh là là. Attendez, on va le mettre. Oh, ça va. la dégueule, ça. Ah, ça. Allez, 50 euros, une redingote. De... Portée non, par Ça vous intéresse les costumes ou pas Oui sinon... Sinon <rires> on va voir Ah Sans la barre Merci La belle redingote C'est fait Tout à fait au fond, là-bas Merci Ah, quand même Ensuite... Ensuite, ce sont les costumes portés par Jean-Paul Belmondo donc Tailleur pour dames, en, ouais, en 1993 et 1994. Et là, c'est le lot numéro 7, un pantalon belge. Alors, un pantalon porté par Belmondo un pantalon de Belle. 50 euros. Non Personne Pour le pantalon Alors voyons ce qu'il y a la suite. Un tel pantalon. Un autre pantalon de belle, 50. Bonjour aux entusiasmes. Voyons la suite. Et numéro 8. Oui. Veste beige. Ah, une veste écrue et des vèges comme une poche gonstable. Ah, allez, très portable cette veste. Allez. <coughs> 50 euros. À 50, nous sommes. Une veste portée par le bel et tout à fait portable. L'été prochain, regardez. À 50. <coughs> non Alors, voyons ce, ce qu'il après la veste. Le 8, 10, veste beige. Une autre veste belge. 50 euros 50 euros la boule de neige 50 euros la machine. Toujours aussi enthousiaste à 50 euros Non Alors la suivante